Bonjour Là j'en peux plus, je suis en plein euh, bah, déménagement je... C'est un gros bordel parce que ça m'a pris une semaine bah, De tout mettre en carton et ensuite de tout amener J'ai rien qui est prêt Et je travaillais de nuit donc euh, la journée je faisais le déménagement et la nuit, là, je, je, je travaillais, donc c'était quoi vous direz. je suis K.O. C'est pour ça que j'ai une tête de zombie là, voilà. Du coup, où on est <rire> Où bon, on est, ça résonne en plus, voilà, parce qu'il n'y a pas de meuble, ouais. Là on, on est dans la salle de stream. Voilà. Alors c'est pas seulement la salle de stream, puisque j'en profite aussi pour tourner une vidéo Pouf. Je vais même pas bouger, je vais faire tout le tour. Attendez, je vais vous montrer. Vous savez ce qu'on dit, des images, c'est mieux que. Ouais du son en fait. <rire> bon euh, faites pas gaffe au carton et au bordel, il hein, y a tout. Bah il y a toute la collection de cartes guéo. Voilà, hein. là il va y avoir du rangement donc du coup pour mettre toutes les cartes en attendant j'ai mis mes fringues de boulot. Hein. Euh, voilà, donc du coup là-bas on va mettre le petit bureau euh, pour le stream qui donnera donc du coup sur une vue avec un décor. J'avais hésité en train de fond un décor mais je pense qu'on va être sur un sur un décor. J'ai envie de faire un décor. Donc voilà, avec bah, du coup entre les deux il y aura une table pour. Euh, bah pour les yu samedi, pour les duels, ça va être cool Et ici, je vais mettre une partie de ma collection Yu-Gi-Oh Avec le reste, bah du coup, dans le placard Voilà, avec bah, des petites déco par-ci-partout hein, Un petit peu partout, je sais pas Par-ci-partout par Et euh, le truc, c'est que bah, Il me faut de la déco un peu plus quoi. J'ai envie d'avoir une, vraiment une déco, une déco stream Donc, vraiment, je vais commencer un peu De rangement, hein, petit à petit Et puis On va se retrouver à l'action pour acheter un peu De déco, tout ça Parce que bah, je veux de la déco bon c'est parti la salle de stream se trouve derrière cette porte et on va l'ouvrir bah, bah qu'est ce que tu fais là en plus c'est la maison Alors la salle de stream est, on va dire, pratiquement terminée, il me reste encore 2-3 bricoles, genre... Euh, bah déjà refaire un peu le cadre parce que pendant le déménagement du coup, les boosters ont bougé, donc voilà, il me reste à mettre quelques petits panneaux anti-bruits partout, parce que ça résonne quand même, mais voilà, dans l'ensemble, je vais vous faire faire un tour à 360 degrés, que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne... Et vous allez pouvoir vous rendre compte que, ben, ça me fait assez de place pour pouvoir ben, avoir un ou deux invités pour certaines émissions, pour faire les dougies samedi, euh, le samedi pour les duels, et surtout, moi avoir un espace de stockage et de rangement. Du coup, qu'est-ce qu'on a acheté C'est une plante. Une fausse plante. Oui, euh, le carton, c'était pour la mise en scène. En fait, il n'y aura rien d'autre parce que j'oublie toujours d'arroser euh, les plantes. Du coup, je me suis dit qu'en fait, une fausse plante, c'est visé d'en tuer, et euh, on va pouvoir l'appeler Gertrude. Du coup, Gertrude, on va la mettre juste là, à côté de Mokona. Bon, alors, il y a encore ben, la, la, le tas de piles, là, de, de carton qu'il faut que ben, j'aille euh, mettre à la benne. Et euh, il y a encore ce petit carton-là qu'il faut que je range. Coucou la chaîne Box Parce que ben, c'est un petit peu du bordel et autres, tout ce qui est console rétro, euh, petit câble et compagnie, donc voilà. Là, c'est mon petit setup d'amour. Euh, alors oui, j'ai un écran euh, carré et euh, une petite télé. Il faut que j'achète deux écrans. Mais ça coûte des sous. Autre petit point qui est vraiment pas mal, c'est que dans ma salle de stream, j'ai accès directement à mon balcon avec une petite tomate, etc. Euh, je vais pas trop filmer le balcon parce que bah, de l'autre côté, il bah, y a des gens qui habitent et autres, et je suis pas trop envie de filmer les habitations des gens. Alors oui, j'ai l'air fatigué parce que je suis fatigué. Ça fait une semaine que je n'arrête pas parce qu'il n'y a pas que la salle de stream. Hein. Il y a bah, la chambre, le salon, la salle de bain. Il y a tout. Il y a tout. Donc c'est un gros bordel niveau organisation. En ce qui concerne les collections, bah du coup, moi j'ai mis en haut euh, bah, la boîte de la PS4 euh, Pro euh, pour, euh, avec l'édition collector Star Wars, le petit calendrier Yu-Gi-Oh!, la petite boîte de la Switch en édition bon, Let's Go Pikachu, euh, quelques peluches, hein, Mog euh, parce que j'adore FF, Con parce que bah, j'adore Beach, une petite peluche Crash, une petite peluche Spyro, avec derrière une petite peluche, mais on la verra pas. Euh, ah si, on la voit un petit peu, un mignon, là vous avez les deux, deux grosses deck box qui étaient sorties il y a un petit moment. Euh, là, j'ai mis toute la collection des trucs que j'adore. Donc, les petits trucs Speed Duel. Derrière, c'est du scellé. Duel Chargeur aussi. C'est du scellé. Voilà, là, y a, en fait, il y a un petit peu de scellé de ce que j'ai. Il euh, y a un peu partout du scellé. C'est vrai. Là, il y a Bête sacré Du coup, un petit euh, Booster Speed Duel. Euh, Dragon Rage, mais qui là n'est pas en scellé. <rire> là, toutes mes deck box. Euh... Il y en a en dessous du coup, il y en a là dedans, euh, il y en a là Et là c'est les petits decks que je prépare, Alors, on en avant en première pour ceux qui regardent la vidéo ben, Il y a un deck Jinzo qui est en préparation, un deck protecteur du tombeau, un deck Blue Eyes mais... Vous verrez, <rire> un Mec et surtout un dieu égyptien que j'attends avec impatience Là un petit bouquin, euh, Mana Book Final Fantasy parce que je suis pas de FF comme j'ai dit tout à l'heure Là c'est une partie de la collection de cartes que j'ai... Euh... Bah ben, on x10 <rire> C'est que j'aime beaucoup d'exemplaires Là les mangas du coup que j'aime beaucoup Alors, enfin, euh, toute la lignée là c'est des mangas que j'aime beaucoup On a du Bleach, One Punch Man, Route End, Man's Windows, Scott Pilgrim Je sais pas si on va vraiment classer dans les mangas euh, On a du GTO et du Kingdom Earth Et en dessous, ben j'ai un peu de tout Je crois qu'il y a même du Hentai que j'ai trouvé un petit peu Yu-Gi-Oh Parce que j'essaie d'en trouver sur euh, le marché d'occasion et euh, quelques jeux PC donc Age of Empire, euh, Warcraft, trois et, et, et par-ci par-là, et des petites revues que j'avais quand j'étais gamin, le PlayStation Magazine. Là on a aussi bah du coup tout ce qui est en cartes, je sais pas combien, euh, c'est du stockage là dedans. Ici nous avons une petite collection de jeux PS 1 avec des petits bidules. Oh bah il, il est tombé, il est tombé le petit euh, la plaquette. Oh bah d'accord, là il est, il est vraiment tombé là. Euh, donc voilà, avec quelques jeux euh, NES, qu'on va refaire Noël il y a un petit bout de temps Là, on a toutes les euh, deckbox qui ont été ouvertes avec ben, les... les éditions spéciales avec les éditions spéciales qui sont là en plus, ben, la Pokéball Plus que j'ai vu avec la Switch, ah, rappelez-vous, la Switch les égaux Pikachu qui étaient dedans Que je ne me sers pas du tout, mais qui est bien en déco Donc voilà, à euh, savoir qu'ils sont pas tous là puisqu'il y en a aussi là-dedans et là du coup on a toutes les displays, euh, j'ai mis à gauche ce que j'ai préfère ouvrir, hein, la rage de rat, l'ascension du dueliste et les speed duels parce que les speed duels sont pas chers et il y a des cartes assez sympas dedans donc voilà, bon, on a du combattant mystique, du spectre de l'ombre, de l'impact du chaos donc voilà, là c'est juste en x une pour la déco. Là on a encore du neuf avec Navastateur de duel, avec des héros de légende, là c'est une display complète que j'avais prise de... Euh... Du list légendaire, euh, là à gauche on a encore du scellé de toute façon, Et après, il y a pris aussi des fringues donc voilà. Là il y a à nouveau du scellé, donc des, un deck légendaire 2 avec ben, pff, des tinbox, box, euh, des deck box. Là ça va dire c'est vraiment le truc à bordel. Vous voyez là par exemple, il y a toutes les ouvertures d'OTS parce que <rire> j'en ai parlé un peu avec Sharon, euh, alias chainbox.fr <rire> euh, On parlait d'OTS un petit peu, donc euh, voilà, c'était pour lui avoir une petite photo, là petit stop de sleeve. Euh, là, mes classeurs avec les cartes super super ultra giga rares. Ensuite, en dessous, il y a encore des classeurs, dont certains marines. Euh, là, il y a des deck box. Euh, des deck box. Des. Euh, bah, des decks scellés en fait. Là, il y a des decks scellés encore, avec un nouveau des visuel. Et en dessous, c'est euh, tout ce qui est jeux rétro, PS1, Wii et compagnie. Donc voilà, vous comprenez qu'il y a largement de quoi faire euh, ici. Ah oui <rire> Là je me suis mis un petit bureau pour pouvoir avoir une petite réserve de cartes à côté pour quand euh, bah, j'ai des trucs à faire comme ça juste à le tirer un petit peu euh, et ça fait un petit bureau en plus. Ou euh, s'il y a des events en jeu à plusieurs sur PC, ça fait toujours un petit bureau que je peux tirer avec le fond vert. Et là la planche avec les deux tréteaux qui sont juste là, qui seront du coup installés euh, au milieu de la pièce pour les Yugi samedi et euh, voilà, on a fait le tour pour l'instant de comment va être la salle de stream Il n'y aura pas de modif avant ben, les streams, hein, parce que ben, voilà, s'installer, ça, ça tient bien J'ai peur que je me suis dit, si au moment où j'appuie ça se casse les gueules Et voilà, désolé de ne pas être coiffé, de ne pas ressortir beaucoup de vidéos ces derniers temps Mais préparer le déménagement, l'aménagement, la mise en place, tout ça pour rester, euh, on va dire, entre guillemets, propre sur la, la, la qualité des vidéos bah ça demandait du temps. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour, ben... Il va y avoir des ouvertures, il va y avoir du gaming, il va y avoir du best-of. Et un nouveau petit concept aussi, euh, pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Ce concept va principalement parler de tout n'importe quoi, vous verrez. Voilà, c'est ces à amis, ça parle de tout n'importe quoi... Euh. N'hésitez pas à vous abonner du coup pour ne rater aucune de notre vidéo, à lâcher votre petit pouce bleu en soutien à la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et à bientôt. Moi j'ai du montage.